Je suis un âne batté. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un âne il est batté C'est parce qu'il est têtu, il veut pas avancer, il écoute pas ce qu'on lui demande de faire. Mais la différence à l'heure actuelle entre un âne batté et moi, c'est que lui au moins il peut marcher 200 pas par jour, on est où là Eh ouais, mon frère, le confinement a tout niqué Attends, avant le confinement, je m'obligeais à faire minimum 8000 pas par jour Histoire d'être, tu vois, un petit peu Un petit peu élancé, de pouvoir porter des maillots de foot Tu vois, près du corps Avoir une démarche un petit peu sexy Une silhouette attirante, comme un certain Robert Lewandowski Bah là, l'heure actuelle, BOP ça m'a coupé l'herbe sous le pied, comme ça. Vraiment, depuis début février, j'allais à la salle, j'étais chaud, tu vois. Euh, je ne ratais aucune séance, deux à 3 par semaine, j'étais bien, je faisais souvent les jambes. Attends, j'allais même dans mon bloc-notes iPhone et je notais mes progrès, s'il te plaît. Les poids que je faisais sur certains exercices, etc. Développé couché, 40 kilos sans compter la barre. Pas mal, non Ouais, c'était un petit progrès, tu vois. Squat, 30 kg 30 kilos. Aïe aïe aïe, deadlift roumain. Deadlift roumain. Bon, on n'est pas là pour faire une vidéo de la salle. Vous savez pourquoi je dis que je suis un âne batté Parce que je suis têtu. Moi, pour pouvoir faire quelque chose, il faut que j'y engage mon honneur, ma pride. Tu vois, qu'auprès de personne, je dise, je vais faire ça. Comme la semaine dernière, je vous ai dit, prochaine vidéo qui sort sur ma chaîne, c'est un top 1. Et j'ai sorti un top 1. Donc là, je vais vous dire le calendrier des vidéos qui va sortir cette semaine. Comme ça, ça va m'obliger à en faire une que je fais traîner depuis 1000 ans. Ça fait un mois que j'ai un vlog de Prague, tu vois. Vous vous rappelez ma vidéo Cracovie que vous avez bien aimé avec ma meuf et tout Hein, surtout parce que ma meuf, vous êtes des bâtards, vous. Bon, vous l'aviez bien aimé, hein, rien à dire, et je dois faire pareil pour Prague, j'y étais allé un mois avec des potes, la vidéo est super cool, mais sauf qu'il manque la voix off, parce que je vais refaire le format voix off, que vous avez bien aimé. Et mon monteur, vous pouvez lui demander, il va vous témoigner, hein. je lui dis, je te l'envoie demain, demain, demain, demain, demain, demain, depuis deux semaines. Oui, je suis un connard, j'ai la flemme. Donc là, je vais vous dire le calendrier des vidéos cette semaine. Ce soir, bah, vous êtes sur la vidéo, déjà, Bande de cons. <rire> Mercredi, Warzone. Vendredi, Best of Radio Libre 2. D'ailleurs, vous aviez kiffé le premier, même s'il n'y a pas eu des vues de dingue. Vous avez adoré, le concept était sympa. Je vous invite, hein, là, je vous la mets, en petite fiche là comme ça. Ça dure 20 minutes, c'est super lourd. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Et dimanche, enfin, Vlog de Prague. Comme ça, je me suis engagé. S'il ne sort pas dimanche, vous avez le droit... J'en sais rien. Vous pouvez m'enculer, sincèrement. Bon, aujourd'hui, on aller sur Vodara Far 2, les frères, c'est parti. C'est parti alors, oui, c'est vrai, j'ai pas attendu le confinement pour retourner euh, m'amuser un petit peu sur euh, MW2 ou autre, euh, ou autre jeu sombre dans le style, tu vois. J'ai toujours kiffé MW2. En plus, ça c'est la version PC, là, le IW4X que je vous avais dit. Et euh, quand j'avais fait des vidéos sur IW4X, je me rappelle, vous m'aviez souvent demandé comment on télécharge, etc. Parce que je vous avais vendu le jeu comme gratuit. Et c'est vrai, il est gratuit. En gros, IW4X, c'est une version PC qui demande même pas beaucoup, euh, tu sais, d'avoir un PC, t'as aller où pour pouvoir y jouer? C'est archi lourd, tu vois. Rien, pour pouvoir faire des trucs comme ça. Aïe. Aïe ah le petit hélico C'est une version gratuite Donc vous savez quoi Cette fois je vais un peu vous aider Je vais y mettre je vais y mettre du mien Je vous mets dans la description Le lien qui va vous permettre de télécharger IW4 oui c'est en anglais Si tu biteries en anglais Je suis désolé hein. Oh je peux pas non plus te mettre ton propre slip frérot hein. Je peux pas te torcher le cul non plus Moi je t'aide dans la mesure du possible Putain mais c'est quoi cet hélico là Oh la marine là Faut partir monsieur Je suis un gamin Je pense pas un sniper Ouh let's go <rire> vous avez vu ou pas? C'était marqué Stop Camping. Attends, il y a un message Stop Camping. J'avais 10 secondes pour bouger, sinon vous allez me tuer. Pardon. Genre là, le jeu me considère comme un. Bah, il a raison. Franchement, il a raison. J'avoue, j'ai campé. Ah non, c'est bien ça. Vous voyez, un petit MW2 modé, encore meilleur que l'original. Sans les défauts, ça ne peut pas camper. Sinon, c'est le serveur qui te tue, tu te rends compte Donc non, voilà, il est gratuit. N'hésitez pas à aller vous amuser avec vos potes. Hein. De toute façon, avec le confinement, on essaye de passer le temps comme on peut. Frère, je passe 14 heures par jour sur le PC. Hier, j'ai passé 10 heures du matin à 3 heures. Je sais pas ce que les pronostics prévoient pour moi, mais c'est pas très rassurant, je vous l'assure. Hein. Allez, un petit kill. On va prendre le sniper après, juste là, on est en train de prendre la sale sauce. là. C'est horrible. En plus, t'es obligé de bouger dans la maison cette fois, tu vois, parce que bon... On va dire que les mitrailleurs hélico. C'est globalement très peu friendly quoi. Alors ah là il m'a tué là. Oh la nuque. Oh la nuque. Oh la nuque. Oh je prends la nuque c'est la honte. Oh je prends une nuque en vidéo. Oh mon dieu c'est même pas moi qui la mets. Nuque dans la merde de Zach <rire> <rir> Bon oh, du coup comme je disais hein, 14 heures par jour sur le PC attention hein, c'est n'importe quoi Je sais que du coup ça peut faire des vocations Par exemple il y en a qui ont profité du confinement euh, pour euh, découvrir des nouvelles séries, des trucs comme ça Par exemple c'est mon cas J'ai commencé Alors attends on va essayer de faire un petit kill avant Et eh oui monsieur Moi j'ai commencé Jojo Bizarre Adventure Alors Jojo Bizarre Adventure ça fait un moment qu'on me le conseille et franchement lourd hein. Après My Hero Academia j'aime bien hein. Ah ça y est hein a l'époque, j'y connaissais rien en animé. Maintenant, j'ai regardé à peu près tous les classiques. Hein. J'avoue, tu vois, avec le temps supplémentaire qui s'est offert à moi, j'ai hésité à me mettre à One Piece, tu vois. Mais franchement, quand j'ai vu que dans One Piece, ce personnage-là, c'était une terreur... Non, j'ai pas pu. Franchement, j'ai pas pu. J'ai pas pu donner à... De crédibilité à un anime. Ouh, à un anime où il y a des girafes qui se tapent et des bonhommes comme ça qui sont vraiment des terreurs. Alors, certes, je rate un truc. Parce que tu vois, One Piece, il y a un demi-milliard d'épisodes, c'est ça qui est lourd. Un demi-milliard d'épisodes, tu te fais jamais chier, t'en as toujours pour toi. Et je m'y mettrai sûrement un jour. Et quand je m'y mettrai, je suis sûr et certain que je fermerai mon claque-merde et toutes les vieilles critiques que j'ai pu formuler là. Non! J'allais avoir mon arrière, je suis con! Bon, il y a également Narcos Mexico saison 2 qui est absolument exceptionnel, en fait Narcos Mexico c'est au 1 et 2 Le reportage est fin, bref tu vois du lourd Attention d'ailleurs sur Netflix le 1er avril il y a la saison 2 de Sunderland Till I Die qui sort Si vous l'avez toujours pas regardé je vous le conseille Voilà c'est les petit conseil de Zach pour le confinement Je me rappelle j'en avais parlé un petit peu dans Popcorn de Domingo où j'étais arrivé j'avais fait une petite chronique. L'émission Popcorn qui est d'ailleurs super lourde hein. Oh le gamin Oh le gamin Oh le CRS Mais non t'as pas le droit Monsieur je t'ai montré mon attestation, pourquoi tu me tues avec un C4 C'est pas cool Vraiment quand il m'a invité à Popcorn, Domingo il m'a dit Ouais viens faire une petite chronique sympathique euh, Qui fait pas forcément penser au coronavirus, un truc un peu décalé Bah je me suis exécuté monsieur, tu crois quoi il Y Il a la Rediff sur sa chaîne replay hein, si vous voulez aller voir Ça a parlé investissement sombre Ça me rappelle aussi que j'adore ces genres d'émissions tu vois C'est vraiment trop ma cam Et d'ailleurs je peux plus faire 5 enroulis pendant ce temps là, vraiment je suis dégoûté On m'a enlevé mon bébé Oh non non non non non non non monsieur le CRS dégage ah son C4 oh le chien oh le chien il a fait le tour je le déteste regardez non t'as pas le droit mon pied l'ennemi putain bon je fais encore une vie avec la CR et après on va aller au sniper donc footing série stream également j'ai jamais été autant régulier en stream que le confinement moi le stream avant c'était toujours une torture, j'en je, avais la flemme d'enfer gros et depuis le confinement comme par hasard Zach il est là tous les après mais des fois les soirs hein. Ah bah gros Allez, vas-y on se la donne, Zach le sniper Ouh Zach le sniper, Zach le sniper cousin Dis-vous je suis censé être sur un serveur américain qui lag hein NOSCOPE biatch JE SUIS DE BONNE HUMEUR NOSCOPE biatch Je suis de bonne humeur alors que vraiment tous les soirs au moment où je vais dormir je deviens fou. Moi tu vois là officiellement c'est quoi, c'est confinement jour 6 Moi je suis confinement jour 11 ou 10. Alors c'est nécessaire hein, on s'entend bien. Je ne discute pas la mesure. Eh oh, je viens pas tester les rafikas, cousin. Oh le ch... Je te dis juste qu'en fait à force de pas sortir je deviens taré. Hop Hop Je sais pas si ma prestation de snipe est en train de se classer Dans la catégorie acceptable ou honteuse Attends, attends, attends, grenade dans la merde du gars En bouclier là Si je fais le kill c'est magnifique Wouh Chienne de vie, chienne de vie, oh, chienne de clé est mort. Non, t'as pas le droit, cousin Non, ce jeu était vraiment lourd. <rire> Ce jeu était vraiment lourd. J'avoue, j'ai pu être dur de temps en temps à dire qu'il était un peu surcoté, qu'il était pas si bien que ça, parce qu'il avait des gros défauts et tout. Mais 11 ans après, tu te rends compte quand même de la petite pépite que c'était. J'en ai marre, lui, là C'est bon Oh On est en confinement, le type, il dit, je vais jouer Bouclier C4, ça va <rire> Ouais, sale chien, Oh ok... Je vais prendre ma série de 3, hein. Sale bâtard, <rire> UMP45, silencieux, mon frère